Le bitcoin est une monnaie. Il en a les attributs et les fonctions. En revanche, ce n'est pas une monnaie au sens traditionnel d'un territoire géographique ou d'un groupe humain. Quand on, on travaille un peu, on fait un peu d'économie monétaire et qu'on s'intéresse un peu à la monnaie, on sait très rapidement qu'une monnaie se définit toujours au sein d'une zone monétaire. Et il se trouve que la zone monétaire du bitcoin est digitale. Le bitcoin est euh, une monnaie d'un territoire dématérialisé, et ça change beaucoup de choses. C'est la monnaie euh, d'un espèce de Far West technologique, d'une révolution technologique, ce que j'appelle la révolution des technologies de la valeur, de la même manière qu'Internet a porté la révolution de l'information, les blockchains, et en premier lieu celle du bitcoin, portent la révolution de la valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez compris ça, que le Bitcoin est bel et bien une monnaie, mais que ce n'est pas une monnaie traditionnelle, vous aurez tout compris et vous pourrez investir intelligemment, vous positionner comme il faut sur le Bitcoin, ou en tout cas, euh, comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Euh, comme d'habitude, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Vous trouverez euh, sur un lien qui va apparaître là et aussi en description de cette vidéo, euh, vous, êtes, vous trouverez euh, l'article à l'origine de cette vidéo. Vous savez que j'insiste toujours, c'est bien euh, d'avoir le son, c'est aussi bien d'avoir le texte de, qui permet de se poser et d'analyser plus en profondeur si le sujet vous intéresse. Inscrivez-vous, c'est gratuit, lisez le texte euh, et nous on va plonger en profondeur. Et avant de faire ça, mettez des pouces aussi, partagez cette vidéo, bien sûr, commentez-la, euh, euh, apportez vos contradictions, parce que c'est un sujet qui est de toute manière très polémique et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont pas être d'accord. J'aime beaucoup la contradiction, à deux conditions, éviter les insultes, et si possible, euh, que votre contradiction soit construite euh, avec des arguments. Cela étant dit, euh, plongeons un peu dans euh, cet univers du Bitcoin. J'enregistre cette vidéo parce qu'on a une discussion qui reprend ces temps-ci sur l'opportunité du Bitcoin et ses dangers. Euh, j'avais enregistré euh, il y a quelques jours euh, une vidéo sur les CBDC, les Central Bank Digital Currency, donc euh, ce que j'avais appelé euh, de manière fautive... Le Bitcoin des banques centrales, c'est un peu pour ça que j'ai enlevé cette vidéo aussi, c'est parce que euh, il y avait quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit non, il ne faut pas, c'est pas bien. Il ne faut pas dire que les monnaies digitales des banques centrales sont des sortes de Bitcoin parce que c'est l'inverse. Alors effectivement, philosophiquement, le Bitcoin est une monnaie décentralisée, désintermédiaire. Désolé, le mot est moche, mais à l'inverse, les banques centrales sont des intermédiaires et le nom étant central, ben bah oui, c'est centralisé. Donc c'est effectivement philosophiquement c'est l'inverse. En revanche, euh, d'un point de vue technologique, sur la manière dont ça marche, ça marche sur des blockchains, c'est la même technologie. Et là, euh, ça, ça, ça se comprend. Bref, on va, on, on va approfondir justement, parce que c'est intéressant de voir comment le Bitcoin et les monnaies digitales de Banque Centrale qui arrivent, euh, comment ça s'articule, comment ça va ensemble, euh, et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, de, de la blockchain, de ces technologies, et en particulier du Bitcoin on est en ce moment dans un cours un peu entre deux eaux. On pourrait dire entre deux hauts. Il y a quelques mois, on était à 58 000 euros. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est un peu au-dessus de 37 000. Donc il y a un potentiel de hausse qui est renouvelé sur le Bitcoin. Mais on a aussi des fragilités qui peuvent faire baisser incroyablement le Bitcoin. Vous savez très bien que cette crypto-monnaie, le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies, est habituée aux variations extrêmes euh, qui font la terreur absolue des néophytes, et en revanche, la fortune des investisseurs expérimentés. Euh, moi, ça fait depuis 2016 euh, que euh, je travaille et que j'investis sur le Bitcoin. Et cette volatilité haussière avec des cours qui sont euh, très fluctuants, une fois qu'on a compris comment ça marchait, euh, c'est extrêmement lucratif et intéressant. Euh, alors voilà, on repart un peu de ce bitcoin, pour les uns, euh, serait une solution à la folie des banques centrales, euh, peut-être même la prochaine monnaie de réserve, euh, j'ai lu des choses très intéressantes là-dessus sur des gens qui croient foncièrement que la prochaine monnaie de réserve mondiale sera le bitcoin, ou en tout cas une crypto-monnaie, euh, et pour les autres, euh, à l'inverse, on a... Euh, un marche à la répression financière, parce que les, les, les monnaies digitales, les banques centrales, euh, permettent un flicage absolument total des transactions, euh, et que bah, les banques centrales n'auraient jamais eu l'idée euh, de faire ça s'il n'y avait pas eu le précédent du bitcoin. Euh, et donc, pour les, les autres, c'est au, à l'inverse, un marchepied vers la répression financière, sinon une arnaque totale, encore aujourd'hui. Alors, moi je vous fais une réponse un peu, j'ai envie de dire, de vieux singe jésuite. C'est-à-dire que c'est comme toute chose, euh, le Bitcoin et plus largement les technologies de la blockchain vous serviront et vous enrichiront si vous les prenez et les utilisez pour ce qu'elles sont. Euh, mais en revanche, vous vous ferez rincer si vous prenez des vessies pour des lanternes ou inversement, et si vous voyez dans le Bitcoin les solutions à toutes nos dérives ou à l'inverse, une folle spéculation. C'est un peu comme si vous essayez de couper un beefsteak avec une cuillère ou de manger un yaourt avec un couteau à viande. Ça va pas très bien marcher. C'est pas pour autant que le couteau est inutile, que la cuillère est néfaste. Simplement, il faut prendre le temps de comprendre à quoi servent des outils, le bitcoin. La, les blockchains ne sont jamais que des outils. Et de voir là où ils sont utiles, là où ils servent, et là où en revanche ils sont dangereux. Vous savez ce qu'on dit hein A fool with a tool is still a fool. C'est à nous de savoir utiliser... Euh, le Bitcoin pour ce qu'il le... est. Et c'est important parce que si vous... les positions radicales sur le Bitcoin se défendent avec des arguments sérieux de chaque côté. C est, c est... Moi, j'ai lu plusieurs articles et de, de, de gens de, de, de, qui, qui défendent le, le, un point ou l'autre, et c'est sérieux, il n'y a pas de problème. Hein. Le... À la fois, si vous voulez, en 2009, quand le Bitcoin est créé, on est juste après la crise de 2008, juste après le sauvetage des banques centrales, et il y a absolument une idée de lutter contre cette folie spéculative des banques centrales. Et plus profondément, euh, quand on regarde un petit peu la manière dont naît le Bitcoin sur les 20, les 20, les 20 années précédentes, on a... Euh, on, on a des choses, des ramifications euh, avec Microsoft et avec toute la Silicon Valley des années 90. À une époque où Bill Gates voulait euh, prendre en main tous les systèmes de paiement et, et détenir un monopole des systèmes de paiement, il y a véritablement cette volonté de lutter contre euh, ce qui aurait pu n'être que Microsoft ou ce qui de, est devenu aujourd'hui les GAFA. Euh, donc on a effectivement au cœur même du Bitcoin une volonté qui, qui est vraiment dans, dans, à la racine de la manière dont, dont, dont la monnaie a été créée, euh, on a une volonté de lutter contre la centralisation et de lutter contre un outil qui puisse être monopolisé et détourné. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Le, et d'un autre côté, euh, moi je reprends un peu mes notes, euh, tatatata, et effectivement, le, le, le, le bitcoin... Euh, et la monnaie qui, qui donne l'idée aux banques centrales de faire leur monnaie digitale, et que euh, le, le bitcoin, c'est jamais qu'un registre euh, qui est accessible à tous et dans lequel toutes les transactions sont publiques. Et euh, toute la question de l'anonymat est très relative, parce que euh, l'anonymat sur la blockchain du bitcoin se lève assez vite, euh, quoi qu'on en dise. Donc, on, on a quand même, dans la manière de construire le bitcoin, une espèce d'ultra-transparence qui peut assez vite être détournée. Et on comprend derrière que soit euh, que des, des, des groupes arrivent à détenir plus de la moitié des bitcoins pour d'autres, pour leurs clients, des visas, des mastercard des, euh, des, des, des grands groupes financiers, puissent de créer des dérivés du bitcoin et détenir des bitcoins pour leurs clients et puissent mettre la main euh, sur la blockchain et en faire ce qu'ils veulent. C'est possible. En tout cas, on voit bien qu'à la fois, il y a une résistance à une forme d'oppression financière et monétaire, et à la fois euh, un outil qui peut être détourné pour cette, cette résistance et cette oppression elle-même. Et en fait, euh, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est pour ça que c'est important. C'est une question d'un outil, et c'est ce qu'on va faire avec cet outil qui fera qu'on aura quelque chose euh, qui sera vers un outil euh, de démocratique ou à l'inverse, un, un outil autoritaire. Euh, et, et ça, euh, on est en plein dedans. On, comparé avec Internet Internet aujourd'hui est à la fois un outil d'expression extraordinaire. Si vous voyez ma tronche, aujourd'hui je peux enregistrer cette vidéo. C'est grâce à Internet, c'est grâce aux, médi aux, médi aux médias sociaux. En revanche, on sait très bien aussi que Internet est aussi aujourd'hui un terrain de lutte pour une, pour une forme de reprise en main de l'information et de la propagande. De la même manière, la blockchain, le bitcoin et toute cette révolution de la valeur va être un terrain de lutte, et après ce sera au meilleur, au plus fort. Et à un moment, c'est la loi du plus fort, c'est comme ça, je ne suis pas particulièrement heureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Si euh, les populations trouvent que bah, c'est aussi bien de pouvoir avoir des bitcoins via sa carte Visa, on aura perdu d'avance. Si, en revanche, les populations estiment que euh, les crypto-monnaies ont un intérêt et arrivent à s'en saisir pour ce que c'est et non pas pour ce que ce n'est pas, eh ben, on pourra euh, construire une alternative à la folie des banques centrales. Le... Mais c'est important de bien... Comprendre, j'ai commencé la vidéo par là, que oui, c'est une monnaie, mais ce n'est pas la monnaie euh, d'un État souverain, c'est pas la monnaie, il n'y a pas de zone monétaire, géographique, sociale, euh, telle qu'on la connaît habituellement. Et ça, il y a un, un exemple récent qui nous le montre euh, c'est que le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, a récemment été le premier pays à donner le statut de monnaie légale. Euh, vous pouvez payer en bitcoin partout dans le Salvador, au Salvador et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que dans les cours, on ne voit rien. Effectivement, ça a fait un peu de pub pour le Salvador, ça, ça a aidé sur un tout petit pays comme ça, et ça, ça, ça leur a donné un boost, euh, ça, ça a augmenté leur, leurs exportations, il y a plein d'effets positifs sur le, le côté marketing de l'annonce, mais le cours du Bitcoin n'a strictement pas évolué au fil des annonces, euh, sur euh, le fait que le Bitcoin devient pour la première fois un moyen de paiement légal d'un État. Euh, mais en même temps, déjà, le Salvador, c'est quand même tout tout, tout petit. Hein Ce n'est pas la même chose si euh, la France, les États-Unis, la Chine ou, euh, ou même des pays euh, plus, plus modestes euh, commençaient à faire ça. Ce n'est pas évident que le, les, les institutions internationales laisseraient faire sur des pays plus importants. Mais surtout, le Bitcoin n'a pas vocation à être la monnaie d'un État souverain. C'est quelque chose qui est, si quand on a fait un peu euh, de philosophie politique, euh, le droit de frapper monnaie, ça fait partie des attributs essentiels de la souveraineté. Abandonner le droit de frapper monnaie revient à abandonner sa souveraineté. Euh, cela dit, en passant, on en paye le prix fort en France. Quoi qu'on en dise. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, et on pourra en discuter. J'ai fait plein de vidéos sur ces questions-là. Euh, et du coup, il y a chez les gens qui rêvent d'une sorte d'étalon bitcoin, une utopie. Il y a une espèce d'utopie d'une souveraineté qui serait décentralisée, une sorte de néo-anarchisme technologique qui mettrait à bas les puissants d'aujourd'hui mais sans avoir à les remplacer, sans les remplacer par des gens plus vertueux ou sans les remplacer par des gens qui serviraient véritablement les peuples qu'ils sont censés représenter, c'est euh, c'est une sorte c'est une auto c'est l'utopie d'une souveraineté décentralisée qui est un petit peu le vide comme absolu. C'est c'est du c'est de l'anarchisme. Moi, ça me, ça me va... Pourquoi pas, si vous voulez le, le, C'est des mouvements intéressants, euh, les, les anarchistes. c'est À mon avis, pas euh, c'est pas extrêmement applicable dans, dans la vie de tous les jours, mais, mais c'est des, des mouvements qui ont une réflexion qui permettent de progresser. Euh, et surtout, là où ils ont raison, c'est qu'ils se placent assez correctement euh, en, en, en, en allant attaquer le fonds monétaire, quand je dis le, pardon, le fond, ce le, n'est le, le, pas, pas, le, le, pas, le, pas le FMI, pardon, euh, en, en attaquant la, la, la souveraineté par la monnaie, euh, et notamment en, en allant sur le Bitcoin et sur les technologies blockchain, il euh, y, a, y a quelque chose qui est juste, qui est que euh, depuis maintenant quelques décennies, la fabrique de la loi se déplace, des parlements, vers euh, les géants technologiques, qui maîtrise la fabrication du code, du code informatique. Euh, parce que, euh, ben, depuis une vingtaine d'années, la fabrique de la loi s'est déplacée, euh, des textes de loi, vers le code informatique. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, analysé il y a plus de 20 ans, dans un article extrêmement célèbre, qui s'appelle « Code is law », où le code fait loi par le juriste euh, Lawrence Lessig. Euh, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, je vous remets un lien vers, euh, vers l'analyse que j'avais fait de, de code islaw. Euh, et donc, euh, on est bien dans un endroit où euh, on est dans le bon espace. C'est-à-dire que, on peut regarder aujourd'hui par QR code interposé, c'est-à-dire que là, on a un exemple absolument flagrant de cette maxime code law, le code fait loi, c'est que euh, le gouvernement a décidé, sans aucun décret, sans rien, que, euh, le, que les, les personnes qui étaient remises du Covid n'allaient plus euh, avoir un pass pour 6 mois, mais pour 4 mois. Il n'y a pas eu de décret, si, si, si, si, si, en tout cas, c'est une information que j'ai vue il y a, a peut-être une semaine ou deux, donc euh, il faudrait que je vérifie si les décrets sont sortis depuis, mais en tout cas le truc a été annoncé sans décret, euh, et ça a simplement été intégré dans euh, votre application, dans votre QR code, et simplement ils ont changé un paramètre, ils ont changé une ligne de code, et euh, votre QR code, ben, quand vous passerez, il flashera rouge au lieu de flasher vert. Et c'est pas quelque chose qui est passé par un parlement, pas, pas une... la fabrique de la loi est descendue directement dans... Euh, votre QR code et dans le code informatique qui lit le QR code et qui vous dit ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Vous pouvez, vous ne pouvez pas. Imaginez ça dans quelques années, puissance 10 pour absolument tout ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez bouffer, ce que vous ne pouvez pas, les kilomètres que vous pouvez parcourir ou pas, vous pouvez faire le plein d'essence ou vous ne pouvez pas. C'est l'avenir. Et, et, et, et, et il est absolument stupide de penser que ce qui a été planté depuis deux ans ne va pas être réutilisé, et massivement réutilisé, euh, à la moindre crise, qu'elle soit euh, sociale, écologique, ou euh, quelle qu'elle soit. C'est un outil de contrôle des peuples extrêmement puissant, euh, et ils n'ont pas de raison de ne pas s'en servir, à moins, effectivement, euh, qu'on reprenne le pouvoir. C'est absolument évident. Mais, en tout cas, si effectivement le terrain informatique, technologique, est bien choisi, quand on dit... Bah, le, le, le bitcoin comme étalon euh, monétaire, on est au bon endroit. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain du bitcoin a été conçue dès l'origine pour valider des, des transactions dans un environnement en absence de confiance. De manière générale, la blockchain, c'est un registre dans lequel, non seulement, on n'a pas besoin de tiers de confiance, comme un notaire, un banquier, ça se passe de tous ces gens-là, mais entre des personnes qui n'ont pas nécessairement confiance entre elles. C'est extrêmement important. Les technologies blockchain, au départ, permettent de faire des transactions entre des gens qui ne se connaissent pas. C'est pas des gens qui ne se font pas confiance, simplement absence de confiance. Euh, notamment, si vous voulez, sur le bitcoin, le, quand vous avez la validation des transactions par euh, des preuves de force brute, on est typiquement dans une manière de valider les transactions qui présuppose une absence totale de confiance. On fait de la force brute. Je ne vais pas aller dans le détail de la main, du fonctionnement de ces choses-là, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et, et, et moi, j'ai eu des discussions avec, avec des gens qui étaient très, très tôt sur le développement de crypto-monnaies et de blockchain, quelques Français qui ont fait des choses absolument merveilleuses euh, et qui n'ont jamais vu dans le Bitcoin euh, un un outil euh, intéressant pour aller acheter sa baguette de pain ou pour être effectivement un, un moyen de paiement légal pour la vie du quotidien. Pourquoi Parce que c'est pour des transactions en absence de confiance. Quand vous allez voir votre boulanger, vous connaissez sa baguette, il vous connaît. Il y a cette confiance qui est là, qui est, qui est préalable et qui ne nécessite pas euh, une, une infrastructure aussi imposante que le bitcoin. C'est un peu comme si vous voulez euh, écraser une mouche euh, avec un bazooka. Ça n'a pas de sens. Mais plus important... La confiance est un ciment, si ce n'est le ciment essentiel de la constitution des peuples. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est un peuple constitué, c'est qu'il oh, y a une forme de confiance sur des, des réactions d'entraide euh, dans les situations conflictuelles. Euh, euh, c'est ça un peuple alors, ça, ça, ça a plein de problèmes, ça. je ne dis pas que tout est beau et tout est gentil, mais il y a une, au moins il y a une forme de confiance dans, qui est que, ben, notamment, si, si vous êtes sur un terrain de bataille, sur un champ de bataille, euh, c'est des choses assez archaïques, que, que celui qui est à côté de vous vous protégera et vous le protégerez. Et, en, et du coup, avec un bitcoin qui, qui est un, un outil qui marche en absence de confiance, ben, il n'est pas évident... Euh, que euh, un, un étalon bitcoin euh, détruise euh, plus rapidement euh, les, les puissances des banques centrales ou du dollar américain ou du FMI que les peuples mêmes À mon avis, un étalon bitcoin détruit probablement plus sûrement et plus rapidement euh, les peuples et les fondations des peuples euh, que les puissants qui ne sont pas les derniers euh, à détourner euh, le système et ben justement devraient y arriver d'autant plus facilement que nous nous acharnons à traiter le Bitcoin comme une, alterna une alternative aux monnaies souveraines. Alors que non, c'est une absence de souveraineté le Bitcoin. Alors oui, je sais bien que certains d'autres vont dire mais non, c'est une souveraineté décentralisée. Euh, c'est un oxymore, une souveraineté décentralisée. La souveraineté, c'est un groupe qui se constitue pour être plus fort ensemble. Le... Et, et, qui, et qui le veut... Là, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de construction. C'est un peu comme une famille, c'est un peu comme si euh, on mettait euh, des règles sur un mur pour le fonctionnement d'une famille et qu'il euh, y avait, euh, y, qu y avait un, un intermédiaire technologique pour forcer l'application des règles. Une famille ne marche pas comme ça. Bon, bah une société ne marche pas comme ça non plus. Le... Et puis, si, si vous me connaissez un peu, si, si vous suivez mon travail, vous savez que j'estime, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue de philosophie politique, que la liberté individuelle a besoin de la protection de la nation pour s'exercer. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de salut en dehors de groupes constitués et de groupes souverains, de peuples. Alors, bien sûr, à un moment où les États-nations euh, sont en train de mourir, et que les souverainetés des peuples sont saccagé, le Bitcoin peut sembler une alternative enviable. Et c'est vrai, aujourd'hui, les crypto-monnaies, le Bitcoin, sont des outils de résistance et de transition. Mais ce n'est pas une alternative durable. C'est pas, euh, dans le temps long, ce n'est pas, pas quelque chose qui sert les peuples et les nations. Euh, et à mon avis, il faut repartir du peuple plutôt que de s'en passer. Et c'est là où, pour le coup, je ne suis pas anarchiste. Le... Et donc, si on continue euh, cette réflexion, on se rend compte également que non seulement ce n'est pas une monnaie souveraine, pas, ça n'a pas vocation à devenir une monnaie souveraine, mais ça n'a pas vocation à devenir l'étalon, le bitcoin n'est pas de l'or numérique. Vous prenez une pièce d'or ou d'argent frappée dans l'Empire romain euh, il y a près de 2000 ans, cette pièce d'or n'a pas perdu sa valeur avec les millénaires. Euh, la solde du militaire romain en denier d'argent ou en solidi d'or ou en aureus n'est pas très différente du salaire d'un soldat d'aujourd'hui. un facteur 2, il faut, faut pas exagérer si le, le, le, mais le solidus romain a conservé sa valeur avec les millénaires, il a circulé pendant 8 siècles. Et le solidus, c'est ce qui donne le sol et c'est ce qui donne notre sou. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'à quel point même dans les mots, ça a perduré pendant des millénaires. Et donc, vous avez avec l'or, une valeur qui est conservée pendant 1800 ans, si vous voulez prendre les, les pièces d'or frappées, les, les, le, le solidus. Mais même 5000 ans, si vous prenez les toutes premières pièces qu'on a découvertes à Varna. Vous êtes sur une monnaie millénaire. Le bitcoin, lui, existe depuis 13 ans. 13 ans. Et il n'existera vraisemblablement plus dans 50 ou 100 ans. Et sans doute avant. La structure même d'émission du bitcoin et de financement de sa blockchain le rendra radicalement inefficace dans sa forme actuelle d'ici peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années. À un moment où... Euh, les émissions de nouveaux jetons, de nouveaux bitcoins, vous savez qu'il y a toujours de moins en moins de bitcoins qui sont émis, ne pourront plus financer le minage, c'est-à-dire le système de validation des transactions. Et à ce moment-là, les frais de transaction devront nécessairement augmenter de manière importante. Bah, si vous avez des frais de transaction qui augmentent radicalement, vous, vous enlevez un énorme intérêt au bitcoin, euh, et c'est ce qui fait que la force du bitcoin d'aujourd'hui euh, risque de devenir sa faiblesse demain. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que le Bitcoin est adapté aujourd'hui dans sa quantité d'émissions euh, à l'époque euh, actuelle, mais il ne le sera plus demain. Euh, la contrainte d'émission des nouveaux Bitcoins qui a été définie au moment où il a été lancé est aujourd'hui en phase avec un monde sans croissance et un monde dans lequel, à l'inverse, euh, les monnaies... Des banques centrales sont devenues folles. Donc vous avez aujourd'hui une alternative qui est fonctionnelle, qui vient combler un vide. C'est vrai. Mais le jour où nous rentrons dans une nouvelle phase de croissance réelle, que ce soit euh, au sortir d'une guerre ou euh, si on a une révolution énergétique euh, qui advient, ben le jour où on, revient, on retourne dans un monde en croissance, l'autre possibilité étant qu'on ait une démographie qui redevienne très positive, ça c'est pas évident du tout, même pas du tout du tout du tout, euh, le Bitcoin sera alors inadapté à un monde à nouveau en croissance, qui exigera alors une monnaie elle aussi en croissance, alors que le Bitcoin est capé, et qu'assez vite il y, a de moins, il y a presque plus de Bitcoin qui sont émis. Du coup, si... Alors, quand on dit ça, on dit « Ah, mais oui, mais attendez, le, le, le bitcoin est évolutif. Euh, » Il y, y a un système d'embranchement qui permet, de manière très décentralisée, de faire évoluer les règles du bitcoin, et pourquoi pas les règles d'émission. Et que, éventuellement, la monnaie pourra s'adapter à ces enjeux. Mais ce système d'embranchement, les forks, euh, dont on parle plus beaucoup en ce moment, mais dont on parlait beaucoup il y a quelques années, et on voit comment ça marche. Si vous, si on est... Ça peut également provoquer la perte du Bitcoin, si, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, euh, si les grands intermédiaires financiers arrivent à gérer une majorité de Bitcoin pour leurs clients, et ainsi prendre le contrôle des forks, et prendre le contrôle du coup, des règles euh, d'utilisation du Bitcoin. Et puis si on ajoute encore euh, des menus risques, comme euh, des tempêtes magnétiques comme il en arrive quel, tous les quelques siècles, euh, l'avènement de l'informatique quantique qui pourrait mettre le système de validation des transactions à plat, euh, ou tout simplement des pénuries massives d'électricité, et vous comprenez que euh, l'or et le bitcoin sont absolument incomparables. L'or, vous mettez des pièces d'or dans un bocal, vous enterrez ça dans la terre, vous le ressortez 2000 ans plus tard, ça a toujours de la valeur. Le bitcoin. Alors je sais que Bill Gates s'est amusé euh, à mettre euh, des, euh, des portefeuilles digitaux plein de bitcoin euh, dans euh, des grottes euh, en Suisse, dans des anciens abris anti-atomiques de l'armée suisse. C'est très rigolo. Quand on est Bill Gates, on peut s'amuser à faire ça euh, avec 0,01% de sa fortune euh, pour rire. Mais euh, vous ne faites pas ça avec, une, par avec une, une partie importante de votre fortune. Vous faites ça avec de l'or, il n'y a pas de problème. Et ça, quand je vous dis que euh, vous avez ces, ces différences essentielles, ça se traduit de manière extrêmement pratique dans le système financier. Aujourd'hui, l'or est, est le collatéral le plus recherché avec le dollar. On dit un pristine collateral en anglais. C'est un, un collatéral pur, le plus recherché. Et ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est un petit peu euh, le, le, un collatéral, c'est le, le, les manières d'assurer votre crédit. C'est exactement comme vous, vous allez à la banque, vous assurez votre crédit. Ben, le collatéral, ça va être votre salaire, euh, ça va éventuellement être une maison. Que ça va être, euh, la, le collatéral, c'est ce qui vous permet de rembourser votre crédit euh, en cas de coup dur. Euh, des assurances, plein de choses, enfin... Et donc dans le système financier, en cas de crise, mettons que vous avez un portefeuille euh, d'investissement que vous avez acheté à crédit, dans lequel vous avez des actions qui ont perdu 30, 40, 50%, mais vous, votre crédit, vous devez toujours le rembourser, eh bien il faut compenser la baisse de valeur de votre portefeuille avec le crédit que vous devez rembourser. Et ça, pour ça, vous avez besoin de collatéral, c'est un bouche-trou. Et l'or, c'est le collatéral ultime avec le dollar. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le cours de l'or baisse au moment des cracks. C'est parce que, tout d'un coup, tout le monde a besoin de se délester d'or pour pouvoir, pour pouvoir, justement, servir de collatéral et assurer les portefeuilles. C'est... Si on prend la pyramide des liquidités... Euh, qui, est, euh, qui, qui est une manière de, de, de représenter la circulation monétaire, qui est une pyramide inversée des actifs les plus liquides aux moins liquides. Vous avez l'or qui est tout en bas, qui est la fondation de la liquidité, qui est la liquidité suprême. Pristine, c'est plutôt suprême, euh, c'est avec qui il est suprême, le Bitcoin, à l'inverse, fait part, est tout en haut de la pyramide, qui sont les premières choses qui s'effondrent euh, au moment des cracks. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on observe au moment des cracks. La première chose qui se passe, c'est qu'on se déleste d'actifs très spéculatifs comme le Bitcoin. Le, et, et donc, si vous voulez, on voit bien que l'observation rejoint l'analyse théorique. Le Bitcoin n'a pas plus les attributs de l'or que le comportement. Et attention, quand je vous dis ça, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec le du bain. Je reviens à ma phrase du tout départ. Le bitcoin est bel et bien une monnaie, mais ce n'est pas une monnaie au sens traditionnel. Ce n'est pas une monnaie de réserve, ce n'est pas un étalon, ce n'est pas une monnaie souveraine, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Euh, C'est la monnaie de la révolution de la valeur. Exactement comme Internet fut, euh, la, la, fut la technologie à la base de la révolution de l'information en son temps. Cette vidéo est déjà trop longue. Alors je vous remets un autre lien là, parce que j'ai écrit un long texte sur la révolution de la valeur. Je ferai très probablement aussi une autre vidéo, une deuxième vidéo sur la, la partie intéressante. Là, je vous ai un peu, un peu cassé les genoux du Bitcoin, mais encore une fois, je, je, je recommande l'investissement en Bitcoin, mais pour ce que c'est le vecteur d'une révolution technologique, pas pour son aspect monétaire traditionnel donc pour ça, pour aller directement à la deuxième partie, je vous mets un texte euh, en, en lien. Je vous ferai très probablement une autre vidéo et un autre texte. Euh, ce sont des choses qui, à mon avis, sont passionnantes aussi bien euh, fondamentalement et intellectuellement que pratiquement en tant qu'investisseur. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui est très riche, qui nous aide, euh, qui, qui, qui est intellectuellement euh, et, et plein de... C'est un territoire extraordinaire... Euh, à, qui remet beaucoup de choses en cause, qui est extraordinaire, à, à, à, pardon, je vais y arriver, qui est extraordinaire à explorer et non seulement c'est passionnant, mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, je peux, vous êtes sûr que d'autres vont le faire à votre place et vous allez vous retrouver avec des ersatz de Bitcoin, avec des, avec des, avec une révolution dont d'autres vont s'emparer et ils vont pas s'en emparer pour vous. Moi, je vous dis à votre bonne fortune. Et puis mettez des pouces, partagez, commentez, comme d'habitude. Et désolé si cette vidéo, encore une fois, est trop longue. Mais je suis désolé, les vidéos courtes, ce sera pour une autre vie. À votre